Du coup on attend plus que moi, donc je radis et on y va. à faire des câbles tout Oh le monde Non mais c'est bon en fait. Oula, j'ai un bug, je vois des cadavres sur les coins. Ne descendez pas les Moi des cadavres, ils se collent au plafond. Non, non, aïe, c'est mon cul Il est toujours là le poulet Oui, il est là-bas, ouais. Bon, je prends de gestion en or, je fais que passer Oh, je suis mort sur le plafond. Ah oui, c'est vraiment euh... Ouais, bonus couronne. Il y en a un qui s'est fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Il a dit des oeufs, pas des oeufs d'araignée. Voilà oui. C'est des Alors, oeufs de cool. de la reine. Il n'y a jamais de reine araignée dans les jeux. Exactement. <rire> Ah ah ah, j'ai fait une bêtise. Toi, t'as misé de la dynamite. Attends. Pourquoi Numéro. je suis suis suis suis sué. One last problem in the world. Spiders, I knew it. I have a good feeling about this. On va s'amuser. Ouais. Ah, Anaïs euh, nice. Faut y aller hein. Non. Et des œufs ah, à la droite, là. Ah, pas ça. Wow. Wizard needs food badly. Voilà. Congelé, congelé. On a réussi à pousser un cube sur un, un emplacement ah. de cube. Ah on a une araignée alliée maintenant, regarde. Non, j'espère. Mais on en a plein des clés. Ouais, on a plein. Mais il faut les économiser, on sait jamais, des fois que ça déverrouille mm. des... des zones en plus. Ouais. Aïe. Oh, wow, bah, il y a non, des gros a un... Aïe. <rire> <rire> Mais j'ai utilisé mon pouvoir. Ça y est, regarde, c'est un ami maintenant. Lequel Le bah, bah celui qui est mort parce qu'il s'est fait taper par les trois autres en même temps. Careful Don't Non, <rire> je voulais pas tirer sur le poulet. A <rire> gauche, il y a deux clés. Araignée Non. Ah. Oui regarde <rire> bon, Allez-y tapez-vous D'accord. <rire> Mais ils se font massacrer Attends je finis. Mais vous aussi, tapez vos potes Oh il recharge plus vite que le mien Siop, sioup Bon c'est bon on peut se le faire je pense il en reste un Voilà Oups Ah je crois que t'as tué notre nouveau pote. Oui bah. Ah euh, mais je pensais que bon, en fait ça y avait pas de friendly Fire mais du coup c'est quand même bon à savoir. Eh ben prenons le jeton en haut avec les trois clés. Attends je fais le ménage. <rire> Vas-y. <rire> c'est efficace cette espèce d'aspirateur. Ah là par contre je pense qu'il y aura autre chose que des œufs. Whoa. Tu es mon ami. Non ça a pas marché. <rire> Quoi ça marche pas sur les boss. Hein Quoi Attends. Mais j'imagine que tu. Wow. Ah Attends. Voilà, elles sont amis, allez. Non, elles sont pas nos amis. Oh ne saura allez. jamais. Ah oh, je me suis fait démonter. Où putain moi est très Regardez Exactement. Pas. Attends, regarde, je vais essayer de les transformer. Ah, ah Merde. Non, ça a fait que de l'or. Bah... Ah si il y a un poulet au milieu Attention Vous avez un poulet, un poulet Ah merde <rire> <rire> Qui Oui, je suis pas dernier niveau de mort <rire> Mais regarde, moi je fais de la lumière, regarde Piou, Piou, Attends c'est un coup à péter des poulets ça, faut faire gaffe. gaffe Allez, allez 3, 2, 1, Piou Ah hé C'est beau ça c'est même vachement plus efficace quand oh ils se battent phone. entre eux hein. oh. Allez-y wow. <rire> ah. eh, C'est vachement efficace quand même oh. Par contre ils regagnent leurs esprits au bout d'un certain temps Ouais ouais mais bon ils, normalement ils se sont fait taper dessus donc Ah, euh... Ah Faut une clé Il faut une clé Ah oh, mais quelqu'un on quelqu a trois Quelqu'un a une clé quelque part Bah, oh, Qui, qui, qui, qui c'est qui ramasse des clés comme... Jambon à, deux à droite deux même. Ah Droite Deux jambons Voilà c'est pas assez. Ouais, jambons ça fait des bifles. Je crois. Alors, je les laisse se taper entre eux. Merci, j'ai vu. Ouais, j'ai tué 15 personnes. <rire> ah, je ah, je les connais tous, de... mais je peux rien. C'est toi qui est lourd. J'ai besoin de poulet. Merci. <rire> j'ai besoin de, de poulet. <rire> marche pas à tous les coups. Par contre les mini je les déteste, hein. euh... Ça on rappelle pas là, Swarm <rire> Non, j'étais plus mignon. Ma magie est puissante, je peux écraser plus de trois araignées en même temps. <rire> Et tu vois, regarde de 48, <rire> je vous ai tous laté juste parce que j'ai un laser anti-araignée. Ça, ah. je pense ah. Naïs, elle va pas aimer. <rire> tu vas adorer. <rire> Je peux vous retrouver pour les chauves-souris et les zombies. Mais t'inquiète pas, Eis, t'as bien vu, j'ai un laser anti-araignée. Ça, ça fait mal aux yeux de regarder <rire> flou tout le temps. Regarde. Là, faut faire le ménage. Non, je regarde pas, c'est moche. Regarde, regarde, regarde. Regarde mon laser. Ah regarde, regarde. What did that food oui. Do to you? Ah, pardon, oh pardon. je suis. Hop, hop, hop, hop, hop. Je regardais Attends. pas. Ah Là, ça a l'air d'aller. Ah, dommage. Ah oh On est trop fort. T'es tu vois Dès qu'il y a des mini trucs à écraser. <rire> bon, et vu, vu qu'on a fait le nid, tu, tu serais contente, hein, on devrait pas en retrouver tout de suite. Ouais, t'avais dit ça autour tour <rire> Je sais pas pourquoi je tourne la tête pour m'écarter du micro étant donné que mon micro est attaché à ma tête. <rire> ça, ça doit être très drôle à voir. Bah Bah alors, ils ont tué Thor C'est plus simple Coûte moins cher que, que, que du poulet euh... Ah Bah alors C'est quand même vachement mieux quand il se défend pas Mais vous pouvez oui. <rire> Neist tu oui <rire> Y'en a qui bossent ici Non Tain, mais faut aller, faut aller à droite Ah, faut à droite, <rire> ah non c'est qu'on ne peut pas aller à droite en fait Non ah, Il y a l'air avoir du monde on a, on a juste fait le... De... Ah. <rire> Pouf On c'est un gros donc, mais David qui sera encore là. Ouais Il sera... <rire> <rire> oh. oh. Vas-y, tape ton pote Ouais Moi je parie sur celui de droite. Euh. Reculé. Ouais mais il un générateur. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta caisse d'explosifs, toi Je sais pas. Non, faut traverser <rire> <en effet. rire> bien, Il arme son attaque pendant 10 minutes et après il lâche. Non, un ace, ça marche pas. Non, un ice, tu rentres pas dedans, ça a pas une forme d'elfe, ça a une forme de cube. Ah <rire> oui Ouais. 71. Je vois qu'ils étaient pas d'accord quand ils voulaient creuser. Oh Alors.. Et... Donc. Ah il y a une grosse grosse araignée quand même au nord, hein. je sais pas si vous la voyez. Hein. Non il en a pas. Hein. Par contre ce qui est sûr c'est que dès que ça ouvre tout moi je, je convertis. Ça c'était peut-être pas une bonne idée. Non. Ah non il m'a poussé Il m'a fait ouvrir la porte ce con euh, Il est en train de faire tout le tour là. Bah limite tu sais quoi j'ai les glaces Oh ouais c'est bien c'est bien on est bien là. We really need to take out that summoning stone. Non ça occupe là, ça occupe l'araignée, c'est bon. Oups. En fait non. Oh Ah non <rire> Ce gangbang. <rire> tous sauter dessus Ah je suis bloqué Ah je suis bloqué Non c'est bon. Je crois que l'araignée elle est coincée dans un trou hein. Bah tant mieux ouais, Parfait. Mais tant qu'elle qu est bloquée dans une faille spatio-temporelle, ouais. on est tranquille. On fait le ménage. Attends je vais nettoyer les petits araignées. Attention poulet! Euh, Anaïs, t'es sûr que tu veux rester à côté de ta copine? Parce que honnêtement, d'un point de vue stratégique, vaudrait mieux la coller dans un coin. Attends, elle affronte sa peur, laisse-la. Oui. Non, je regarde pas. <rire> elle s'est écrasée contre le cube! Boum! <rire> <rire> <rire> On peut les faire se battre les uns contre les autres. Regarde le sorcier, hop! Ouh. About to faint over here. En plus, c'est bien, ça les <rire> rassemble. Regarde, regarde. Vas-y, tornade, la tornade. Allez. <rire> Ce ménage. Your life Non Wow Aïe Et eh bah il aura pas eu le temps d'être mon ami longtemps celui-là <rire> mais qui ce court pour la couronne cette espèce de sac hein. Et après ça s'étonne que ça meure Je comprends pas les ennemis ils me tuent parce que je leur fonce dessus pour attraper des couronnes me... Sans me préoccuper d'eux Attendez on a perdu l'elfe Non l'elfe c'est perdu, nuance Ah je veux la potion pour faire des trucs à, à random Ah Je veux la ah super! Euh... super. <rire> <Putain>. Ah bah <rire> j'ai pris la couronne ah, de l'elfe! Oh Mais qu'elle va pas mourir? Pourquoi tu meurs aussi? Quelle idée? Ça ne sert à rien de mourir! C'est pas utile, surtout vers la fin! Parce que ça veut dire qu'en plus le bonus couronne tu l'auras pas! C'est dommage! <rire> <rire> Ouf Comme si t'en avais besoin T'es derrière quand même hein là Aïe euh, Putain j'arrive pas à le toucher pourquoi c'est pour mes fesses hein Comment ça pour tes fesses Bah ça fait trois fois que j'ai le point de vue. Ouf Attention Ok ah, il s'est pas <rire> effondré le guerrier, il s'est fait écraser. Il pas ça se faire effondre. Par contre, on a plus droit à l'erreur. Hein. Va... Oh Je sais pas qui a fait une attaque spéciale, mais c'était beau. Oui Je le voyais même pas encore. Ah, t'as tué deux